Stranger, et bienvenue dans cette nouvelle émission où j'ai enfin trouvé un titre Oui, un titre, c'est important pour une émission Bienvenue dans Café Cauchemar, Où vous pourrez tout simplement vous munir d'une tasse de thé et d'une couverture anti-trauma, étant donné que dans cette émission, je vous proposerai des reviews de films d'horreur. Assez simplement, aujourd'hui on va parler par exemple de huntless de Scott Cooper qui est sorti en salle en novembre dernier. Je vous proposerai aussi au fur et à mesure de ces émissions des watchlists tout ça, qui sont généralement liés aux films qu'on vient de critiquer mais qui peuvent être un petit peu plus au goût de la semaine on va dire. Et euh, last but not least, les, euh, ce que s'appelle la météo de l'étrange qui est donc un petit, une petite actualité, des, des petites news sur le, sur le monde de l'horreur que ce soit au niveau du cinéma, que ce soit au niveau de, des jeux vidéo et pourquoi pas même de la littérature, je ne m'y suis pas encore frotté mais ça pourrait m'intéresser. On va donc partir sur la critique de « Antlers ».« Antlers » est un film, comme je viens de le dire, de Scott Cooper, qui est sorti en novembre dernier. Scott Cooper, je l'avais découvert avec son film « Hostile », qui parle d'un ancien chef de guerre indien… Enfin, natif. On va, on va essayer d'utiliser les termes qui sont appréciés par ces populations-là, hein, soyons, euh, soyons compréhensifs, avec du, coup, euh, avec du coup cet ancien chef de guerre qui est escorté par un colonel de l'armée américaine, ça se passe au 19e siècle, et euh, bah, le film est absolument horrible dans le bon sens du terme. C'est euh, Guillermo del Toro qui a dit ça à Scott Cooper, il a dit « Mais en fait, tu fais déjà des films d'horreur, c'est juste que tu t'en es pas rendu compte. » Et effectivement, parler du traitement euh, des natifs américains par l'armée américaine, c'est effectivement un film d'horreur. Le film est super dur, je l'avais adoré. Et, euh, et du coup, quand j'ai vu que c'était lui qui avait fait Antlers, j'étais euh, encore plus hypé. J'avais beaucoup aimé les trailers euh, de ce film. Mais euh, j'étais pas non plus super convaincu, et quand j'ai vu que c'était ce gars-là à la réal, ça m'a énormément surpris, et je me suis dit bah vas-y mon gars, show me what you got Le film est basé sur la nouvelle de The Quiet Bot de Nick euh, Antosca, encore une fois je suis désolé si je prononce mal, et le tout produit par Guillermo, Guillermo del Toro lui-même, qui est décidément un sacré bon producteur, au niveau réalisation moi j'ai un peu décroché, mais en termes de production, faut avouer que le gars il est quand même sacrément présent, et sur des films plutôt qualitatifs généralement. Notamment sur ce film, on va retrouver Guy Davis, qui est responsable des effets pratiques de Shape of Water, de Pacific Rim, de Crimson Peak, donc un gars qui bosse depuis longtemps avec la boîte de prod de Del Toro et qui est plutôt talentueux pour sa création notamment de monstres. Et c'est son équipe créative qui a donné vie au Wendigo, qui est donc une légende des Premières Nations, a priori plutôt du Canada, d'après ce que j'ai compris des, des interviews par rapport au tournage qui est donc une créature qui symbolise beaucoup de choses, on va en reparler à la fin de la, de la, de la critique, mais c'est un des avantages et défauts du film, on en reparle un petit peu après. Le synopsis est assez simple au final, c'est un enfant qui s'occupe de, de son père et de son petit frère, son père étant un dealer a priori de méthamphétamine, de méthamphétamine mais bon, c'est jamais confirmé absolument, mais en tout cas il s'agit d'un trafic de drogue, on sait pas exactement lesquels c'est, et euh, du coup, euh, ce père est infecté par un Wendigo et devient une espèce de zombie qui a constamment faim mais qui garde une espèce de semi-personnalité. Par exemple, il ne s'attaque pas à ses enfants alors qu'il pourrait tout simplement les dévorer. Donc euh, de ce, ce gamin extrêmement troublé, là je ne vous spoil rien, c'est vraiment le premier quart d'heure du film nous donne le contexte de vie de cet enfant. Et euh, cet enfant a évidemment une professeure qui s'appelle Julia et qui commence à se douter de quelque chose qu'il qu y a quelque chose qui n'est pas clair dans cet enfant et qui va se mettre à enquêter. On va déjà parler de mise en scène. La mise en scène est assez simple mais efficace. C'est une ambiance grisouille. On est euh, alors, j'ai pas retenu le lieu précis. Il me semble que ça se passe aux États-Unis et pas au Canada, malgré que certains éléments font référence à des euh, à des euh, à des légendes plutôt de tribus canadiennes. Mais bon. A priori, le, a priori on est au moins sur la frontière, on est peut-être au Dakota du Nord, je ne sais pas, je connais pas ma géographie américaine par cœur. Mais du coup on est dans une ambiance sacrément grisouille, on sent qu'il fait, il fait froid, on sent qu'il fait humide, etc. Et il y a un gros, euh, un gros côté misère sociale qui est mise en avant euh, dans le film. Le film prend du temps pour nous donner vraiment un contexte de la zone. On entend parler d'une crise des opioïdes, une crise de l'addiction, des problèmes de, euh, de maltraitance euh, chez les enfants. Enfin vraiment un climat vachement lourd et le film insiste là-dessus, pas tellement en nous le montrant. Bien que la mise en scène arrive avec des petits trucs sympathiques qu on, dont on va parler un petit peu plus tard à nous montrer ce contexte-là. Mais on va avoir beaucoup de dialogues qui parlent de ça. Mais typiquement, il y a un truc que j'ai trouvé qui manquait dans cette idée-là d'intégrer une histoire d'horreur dans un, dans, un, dans un contexte social très établi, c'est des plans larges. De plans larges pour intégrer l'action horrifique euh, à une action sociale. Entre guillemets, Il y a assez peu de plans larges qui montrent toute la ville, alors que l'idée du film, c'est de montrer que le Wendigo, c'est quelque chose qui euh, infeste la terre, qui infeste le territoire. Il y a tout un rapport à cette histoire de, de la terre qu'on a pillée, etc. Par exemple, le film s'ouvre sur euh, un panneau de texte qui est lu euh, je crois je crois en Cheyenne, parce que en tout cas les, euh, les, les conseillers euh, natifs qui ont, travaillé sur le, qui ont travaillé sur le film viennent des tribus du, euh, Cheyenne du Nord. Donc je suppose, mais c'est une supposition, j'ai pas trouvé de confirmation, que le texte en début est, euh, est donc en Cheyenne. Il y a pas mal de choses qui sont intéressantes en termes de mise en scène, notamment par rapport au focus des personnages. C'est assez intéressant vu que c'est des personnages qui sont en construction, qui essaient d'oublier leur passé. Par exemple, il y a, un, il y a, il y a une super, un super jeu avec le décalage du cadre vers l'objet important avant de cut sur le focus du personnage. Là, je viens de parler en mandarin pour tout le monde, mais il y a, un, il y a, une, il y a une scène très simple qui montre ça. C'est quand Julia est au supermarché, elle fait ses courses, etc. Et on la voit qui parle à la vendeuse en mode « bah voilà, je vais régler par carte bleue, j'ai des tickets à restaurant, je ne sais pas. » Et on voit le contre-champ sur la vendeuse, mais qui se décale petit à petit sur la droite pour finir sur les bouteilles d'alcool. Et... C'est intéressant parce que le cut est suffisamment tôt pour pas que ce soit genre « Ah, bouteille d'alcool avec un zoom dessus pour bien qu'on comprenne c'est quoi le, le truc. » La vendeuse est toujours présente dans le cadre, mais juste parce que, parce que le cadre bouge légèrement, on se rend compte que euh, Julianne ne parle plus à la vendeuse. Elle s'adresse, entre guillemets, hein, aux bouteilles d'alcool. C'est une technique qui est utilisée plusieurs fois dans le film, qui est très subtile pour montrer l'intention réelle des personnages, sans qu'il y ait de dialogue lourd pour dire « Ah là là, Julia, tu as des problèmes d'alcool. Souviens-toi, tu as des problèmes d'alcool. » Non, là, le film te le dit de façon très subtile. Ça va être le cas aussi euh, par rapport à son rapport à son frère avec Julia. Il y a un dialogue assez génial où tu sens qu'ils ont envie de se parler. Ils ont envie de, de parler de leur passé, etc. Mais ils n'y arrivent pas parce qu'il y a du trauma. Et euh, tout le champ contre champ entre les deux est basé sur des forts accords de regard. Ils se regardent jamais directement dans les yeux. On sent que Julia essaie un petit peu plus mais détourne le regard. Le... Et du coup on dirait presque que la scène est mal montée, mais pour moi c'est clairement intentionnel parce que plus tard dans le film, quand le rapport entre le frère et la sœur se, se, se, se renforce un peu, il n'y a plus du tout ces forts accords là. Du coup il y a vraiment une mise en scène très subtile pour indiquer des, des, des toutes petites intentions de personnage. Donc on est face à un truc très minutieux, très, euh, très artisanal, très euh, bien crafté quoi, j'ai vraiment aimé ce genre de subtilité et euh, typiquement euh, Cooper dans une interview il dit si je pouvais faire des films sans dialogue je le, je le ferais on sent l'idée que le gars il trouve que le dialogue c'est trop explicite à un moment donné dans une interview il parle même du fait que les gens se sont trop habitués à la réalisation télé avec le fait qu'effectivement, en télévision, on fait, bon bah, on, fait, euh, on fait plan rapproché, dialogue, plan rapproché, dialogue, chant contre champ, machin. Il faut que l'information elle passe vite parce qu'on n'a pas le temps. Alors qu'au cinéma, on a le temps de faire des mises en scène plus subtiles que ça. Chose intéressante pour le Wendigo, les Noirs sont très bouchés, mais on a une opposition avec des espèces de flamèches que produit le cœur battant du Wendigo. Alors, c'est étonnant parce que c'est une créature qui fait plutôt penser à... Il y a une opposition entre le fait qu'on dirait une créature faite de bois et de fourrure et avec ce cœur vraiment de flamme, il y a vraiment une, une, une opposition intéressante où on sent que c'est une créature de la nature, une force de la nature, et en même temps une force de corruption qui est là pour brûler littéralement tout ce qui lui passe entre les mains. C'est vraiment une opposition intéressante. Et d'un point de vue de la lumière, quand le Wendigo arrive, ou du moins son, sa, son influence commence à arriver quelque part, les pièces s'obscurcissent de façon complètement surnaturelle mais pas à la Gandalf, vous savez Gandalf dans le, dans le, dans le premier Sérieurs quand il fait « non prenez pas pour un magicien de pacotille, il y a tout qui s'obscurcit d'un coup » là ça se passe vraiment plus subtilement où à, euh, au fur et à mesure que les personnages cherchent on sent que petit à petit l'étalonnage du film descend en luminosité jusqu'à arriver à un noir très très bouché ben un peu comme ce que j'ai derrière moi là et avec des petites flamèches euh, qui ne sont, euh, sont pas là immédiatement enfin vraiment le, les, euh, la montée en tension euh, dans ce film est vraiment bien faite et notamment une autre, une autre technique qui est assez courageuse et qui marche très bien dans ce film de faire des build-up sans musique. C'est-à-dire que vraiment... Alors, du coup, le défaut, c'est qu'il n'y a pas de musique très marquante dans le film, c'est souvent des espèces de drones, ce qu'on appelle, qu appelle des drones en, en sound design, c'est des espèces de, de bourdonnements de sons euh, qui vont plus poser une ambiance euh, sonore qu'une ambiance musicale. C'est assez efficace, et vraiment, le film, des fois même n'hésite pas à ne faire aucun son, à vraiment laisser uniquement la prise. La prise son euh, des personnages qui marchent, qui respirent, machin, et ça crée une tension et c'est souvent, c'est une marque de film d'horreur un peu bâclée quand la musique parle plus que le film. Et là, vraiment, dans ce film, il y, y a une vraie complémentarité entre plus une ambiance sonore que vraiment des musiques. Et ce qui se passe à l'écran, euh, c'est très, euh, c'est très intéressant. Et, euh, et la créature est folle. Encore une fois, j'ai pas envie de vous spoiler son design euh, si jamais vous voulez voir le film, mais euh, ce, son, son design est dantesque. On sent que là, Guillermo Del Toro, euh, il a une boîte de design qui, est, mais, qui a une qualité incroyable, et notamment il y a un mélange d'effets CGI et euh, pratique euh, qui est hallucinant. Le film est aidé dans le fait que cette histoire, que le Wendigo soit constamment dans l'ombre, ça aide à cacher les défauts. Mais il y a des scènes où il est relativement bien illuminé. La, la, la scène est relativement lumineuse et c'est ultra convaincant quand même. Vraiment, j'ai été, euh, je, je trouvé ça vraiment un bel exemple de comment il faut utiliser la CGI et comment il faut utiliser les effets pratiques vraiment dans une alliance quasiment euh, indiscernable l'une de l'autre. Ensuite, on va passer au scénario. Et c'est là que je, je suis... comment dire, j'ai bien aimé le film. Jusqu'à voir les interviews. <rire> suivez-moi, suivez-moi. Je vais vous expliquer de quoi il en retourne. C'est un film qui n'a pas de reveal. C'est un truc qui est assez étonnant, mais qui marche assez bien. C'est qu'en fait, on sait exactement la nature du secret de Lucas. Lucas, c'est l'enfant dont, dont je vous parlais en début de, de, de critique. C'est l'enfant central, le personnage central à l'intrigue. On sait exactement de quoi il en retourne dès le début. Puisque la scène d'intro nous montre comment son père est devenu une espèce de zombie Wendigo. Et du coup, on sait c'est quoi le secret de Lucas si, on, si le, le film ne se plaçait que du point de vue de Julia, on aurait pu avoir le mystère de « Mais quel est le secret mystérieux de ce charmant petit bambin ?» Mais là, on l'a pas. Ce mystère-là n'est pas là. Et pourtant, le film étant vraiment, encore une fois, avec une mise en scène très subtile et très dans, la, dans, dans une certaine lenteur dans sa première partie, bah l'intrigue reste intéressante à suivre parce que c'est assez rare dans un film, surtout un film d'horreur, d'avoir toutes les cartes en main dès le début. On sait quel est le problème, et ce qui est intéressant de voir, c'est comment l'enfant va cacher ce problème et comment euh, l'adulte, la professeure, va réussir à comprendre l'enfant euh, au delà de ses mensonges. Il y a un petit commentaire sur le rapport euh, prof élève qui est survolé, mais qui est quand même intéressant. Et puis en plus, ça permet pour les quelques rares reveals qu'il y a dans le film, euh, une vraie tension parce que vu qu'on pense tout savoir, quand le film sort une carte de sa manche en mode <rire> tu l'avais pas vu venir celle-ci il, il y a un ou deux moments comme ça dans le film où, euh, où j'étais en mode euh, qui est Baby Bear Pour ceux qui ont vu le film, vous voyez de quoi je parle. Mais à ce moment là, quand Lucas parle de Baby Bear, j'ai eu un moment de... Il parle de quoi On m'a pas dit ça, Et <rire> ça marche très bien. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, je laisse ça. Je laisse ça ici, vous verrez bien de quoi je parle quand vous le verrez. Mais et c'est là où je vais tomber plus dans de la critique. C'est que le film veut dire trop de choses. Dans ce film, on parle d'addiction, on parle de maltraitance des enfants, on parle des pillages des ressources naturelles, on parle plus ou moins des, euh, des premières nations canadiennes et américaines. On parle de la gestion des générations futures post-crise économique, sachant que le film a été tourné avant le Covid, mais du coup, ce qu'il raconte est encore plus vrai avec la pandémie. Et en fait, il a tellement de choses à dire qu'au final, il ne dit pas grand-chose. Le film ne fait qu'une heure trente-cinq, et clairement, avec tous ces thèmes-là, il faudrait une fresque thriller horrifique de deux heures trente pour arriver à un peu aller dans le fond des choses. Mais là, le film, il a un... Bah il a un cloisonnement de production horrifique assez classique d'1h30, 1h35, euh, 1h39 je crois si tu comptes le générique. Pas le temps quoi, pas le temps, typiquement. La prof elle agit comme une héroïne ultra badass, du coup le côté les profs sont impuissants face à la crise, bah a priori dans cet univers là tu peux prendre une barre de fer et taper, le, <rire> taper les esprits maléfiques de la forêt dessus. C'est une gestion de crise comme une autre, mais du coup c'est pas une situation réaliste. Ce personnage de Julia, elle est beaucoup trop badass pour être une professeure lambda. Euh, pareil pour l'enfant, euh, finalement il n'est pas maltraité. Je, je, je, techniquement je ne pas parce qu'on le voit dès la scène d'intro, mais son père l'aime et les quelques rares moments où il le maltraite, c'est qu'il est possédé. Du coup, en termes de, terme de maltraitance, on ne voit pas réellement de la maltraitance euh, au sens social du terme, alors qu'un film d'horreur peut se permettre d'en mettre. Typiquement dans Babadook, pour, pour, pour comparer un peu, la quasi-maltraitance de la mère envers son enfant date d'avant l'arrivée du fantôme. Donc on peut arriver dans un film d'horreur à parler de maltraitance sans que ce soit le démon qui soit à l'origine de la maltraitance, qui du coup casse toute la subtilité à partir du moment où « ah bah non mais en fait il est possédé, du coup c'est pas de la maltraitance, enfin techniquement c'est plus de la maltraitance », ou alors faut envoyer le démon à la DAS. Ou alors faut envoyer le démon à la DAS. Moi je propose des choses, je dis pas c'est la bonne solution, je propose c'est tout. Et, euh, et pareil, il y, euh, y, a, y a une idée géniale en termes euh, terme de, de, de rapport au lieu de l'action, c'est que si vous voulez, euh, symboliquement, euh, c'est important où se passe l'action. Parce que typiquement, euh, prenons un exemple ultra classique, le fait que euh, l'endroit où, il, fa... où il, fa... Il, fa... il faille faire fondre l'anneau unique, ce soit une montagne, c'est extrêmement symbolique. La montagne, c'est un truc qu'il faut gravir, c'est un, un, un endroit où les éléments sont contre toi. C'est une épreuve de gravir une montagne, symboliquement. Et bah, typiquement, dans ce film, c'est pas pour rien que je parle du fianzano, c'est que le premier Wendigo et la scène de fin se passent dans une mine. Et c'est ultra intéressant, déjà parce que bon, bah, ce n'est en ça fait penser au balrog, le mal qui ne dort jamais, tout ça. Ça fait penser à l'avarice, on creuse dans le sol et on détruit les ressources naturelles par avarice, en cherchant des métaux rares, etc. Et en plus. On suppose, le film n'en parle pas très bien, mais on suppose que c'était des terres qui appartenaient aux natifs. Du coup, on a plein de symboliques mêlées qui rendent le fait que le Wendigo habite une mine super intéressant. Il habite littéralement le cœur de la terre. Et étant donné qu'il est censé être une force de la nature, c'est super intéressant. Mais c'est le seul parallèle. C'est purement un parallèle de décor, mais qui n'est pas creusé spécialement. Typiquement, le Wendigo, il est vaincu par la seule force physique. C'est-à-dire que le rapport à la terre pillée que le film veut faire, qui est super bien fait au niveau mise en scène, j'avais dit qu'on y reviendra une demi-seconde, c'est que quand le Lucas se balade dans les rues de sa ville, on, à chaque fois que le gamin traverse une rue, on voit euh, des gravats, vous, vous savez, les espèces de grands tas de graviers, euh, des, euh, soit des cimenteries, soit des... Euh, des euh, comment on appelle ça des carrières où on voit vraiment, vous savez ce qu'ils déblaient pour quand ils sont en train de faire des, des puits de mines, bah ils déblaient dans un coin. On voit constamment ces grands monticules qui des fois dépassent les bâtiments et on voit aussi quasi systématiquement des camions qui passent avec des, euh, des arbres coupés. Donc on voit dans la mise en scène euh, ce, ce, ce côté pillage de la terre, mais euh, le combat de fin n'a aucun lien avec, avec la terre. En fait, le, le, le, le, le combat de fin n'est pas une métaphore du conflit qu'il y aurait entre les gens qui veulent plier la terre et ceux qui voudraient la protéger. Du coup, le Wendigo, c'est un monstre un peu banal au final. Toute sa force évocatrice, elle est un peu abandonnée à la fin, ce qui est super dommage. Même si, bon, j'avoue que l'alternative, ça aurait été quoi donner à la terre pour éviter qu'elle nous pète à la gueule Une espèce de truc un peu écolo comme ça. ça au moins, ça aurait eu un propos du début à la fin et vu la subtilité de la mise en scène, c'est un peu dommage que la résolution soit un truc au final assez banal, sachant que il y a un seul natif euh, acteur natif dans tout le casting. Alors a priori, en, en production, ils sont quand même intéressés, enfin euh, ils ont quand même demandé à des euh, à des natifs d'un de, de, de, de, peu checker si tout était bon. Mais le problème, c'est que ce natif, il est là dans une scène qui est de l'exposition dump en 5 minutes, où le gars, il fait « Oui, alors du coup, les wendigo euh, c'est des trucs qui font ça, ça, ça et ça, et on peut les tuer comme ça, ça, ça et ça. » C'est d'une facilité, quoi. <rire> C'était vraiment la scène la plus mauvaise du film. Et en fait, c'est à partir de cette scène, je trouve, voire même la scène d'avant, la scène de l'hôpital, où vraiment le film, il n'a pas le temps. Il plonge, tête la première, dans des clichés de films d'horreur que j'avais pas vu depuis... Euh... Depuis Destination Finale 4, vraiment, vraiment des trucs pas originaux. Et, euh, et même la mise en scène, elle devient de moins en moins originale. Euh, et de plus en plus, euh, on fonce à l'essentiel. Et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le film, il a pas le temps. Le film, il a 1h30, donc d'un coup, il, il se dit, merde, j'ai plus qu'une demi-heure pour résoudre mon affaire, là. Donc, euh, on va tracer un peu. Et le film, il s'effondre euh, à partir de ce moment-là, pour moi. c'est que euh, C'est que, comment dire j'ai bien aimé la fin du film, mais en fait j'avais une bienveillance par rapport à sa durée de vie, enfin à la durée du film. J'ai vu 1h35, j'ai fait... C'est normal. C'est normal que tu galères à tout dire film, mais par rapport à ta mise en scène ultra intéressante et à tous les sujets de société que tu veux aborder, moi j'étais prêt à tout pardonner, j'étais en mode... T'avais pas le temps ou les moyens de faire ce que tu voulais, mais c'est un super premier jet dans le monde de l'horreur pour Scott Cooper, faisant un autre. Euh, trouve des, des, des, des plus gros producteurs que Guillermo del Toro. Guillermo del Toro finance des trucs plus euh, ambitieux pour ce gars-là parce que visiblement, il a, il a le talent pour le faire. Et puis, j'ai lu une interview des gars. Et là, toute ma bienveillance, elle s'en est pris un coup parce que le gars est d'une arrogance. Mais <rire> j'ai rarement vu ça. Je, je, vous, je vous lis une partie de l'interview. Si les gens disent que le Wendigo soulève trop de sujets à la fois, ce que je viens de dire globalement, c'est que contrairement à moi, ils n'ont pas fait leur travail. J'ai bossé avec des gens qui ont étudié le sujet et mon script est en parfait accord avec leur travail. Ah Alors déjà, on se calme. <rire> le film, il est confus. En 1h35, comme je viens de dire, c'est normal. Il a trop de choses à dire. Et c'est pas un défaut d'être confus. Si c'est de la confusion qui amène à de la richesse et à de la réflexion une fois que t'as fini le film... C'est pas si grave que ça. Que le Wendigo soit, soit la métaphore parfaite pour plein de problèmes de société, c'est super cool. Que, les, que des natifs aient été consultés sur le film et qu'ils aient checké le fait que le Wendigo soit en accord avec leur culture, c'est parfait. Tous les films qui ont cette ambition-là devraient le faire. Pour moi, c'est quasiment un minimum absolu. En plus, il a demandé à une, à une chercheuse, dont j'ai oublié le nom, mais je vous le mettrai au montage par là, une chercheuse euh, qui euh, a confirmé euh, en plus euh, l'histoire le, le, culturelle du Wendigo. Ouf, le gars a fait ce, son devoir, c'est vrai. Mais le résultat, il n'est pas terrible. Le résultat, il est confus. Les problèmes, ils sont survolés. Le rapport à la Terre, il est ignoré. Et on finit avec un versus contre un monstre assez lambda. Pas, pas dans le design. Hein. C'est juste en termes thématiques, le Wendigo, il n'est pas, pas différent de n'importe quel démon qu'on a à la fin d'un film qui traite euh, d'un un, truc biblique ou quoi. Du coup, c'est pas grave. J'ai l'impression que je viens d'enchaîner plein de défauts, mais j'ai bien aimé le film en soi. C'est juste qu'il lui aurait fallu 40 minutes à une heure de plus pour aborder tout ce qu'il voudrait. Et bah, fais le Scott Cooper, t'as un super CV pour dire en 1h35, j'ai réussi à faire tout ça. Sois pas arrogant à dire que c'est parfait, dis, ce serait ouf si j'avais une heure de plus. <rire> Et ça, c'est le seul problème que j'ai avec le film, c'est le réel c'est que le réel est d'une arrogance hallucinante par rapport à son matériel. Alors qu'en plus, c'est du super boulot. Il n'y a pas besoin d'être arrogant sur ça. Donc, donc, voilà, globalement, je vous conseille ce film parce que moi, je l'ai beau... je l'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il est original, qu'il est frais. L'acteur enfant est hallucinant. <rire> Vraiment, il est bon, ce gamin. Euh, les, les effets pratiques sont ouf. La mise en scène, c'est des petits oignons. Mais, euh, mais Scott Cooper, faut il faut qu'il descende d'un étage parce que sinon, je vais avoir du mal à regarder ses prochains films. Voilà, c'est tout pour cette critique de Antlers. j'espère que ça vous a plu, euh, si c'est le cas vous savez ce qu'il vous reste à faire, il faut laisser un pouce en l'air, un long commentaire et partager cette vidéo à vos compères, et ne partez pas car, car il s'agissait de la partie 1 sur 3 de cette nouvelle émission, le Café Cauchemar.